Un truc où je demandais est-ce que vous avez des personnes autour de vous de 45-50 ans qui joueraient à Rainbow Six Je me demande si je vais pas faire un truc genre les héros de l'EHPAD. Que des vieux, mais des vieux, vieux quoi. J'aimerais vraiment des vieux. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va tout le monde Allez, c'est parti. Euh, Par qui on commence là euh, Moi, je vous laisse parler, j'ai rien à dire. C'est vous qui faites les présentations, c'est vous qui faites tout. Oh là là Allez, là, là, bon là, là. Allez, je me lance. Sponsor à la Solty Academy. Ouais, faites très rapide. Un. Enfin, Alain hein. de Marseille, 30 ouais. ans. Okay. Et on va tout casser. vous pouvez le voir, proviseur hein. 20% de skill en plus grâce au charbon ouais, ouais. de Ça, c'est vraiment bien de le rappeler. Et après, il y a qui du coup <rire> Nano, vas-y, parle. Alors, moi, c'est Stéphane, j'ai 30 ans. Je suis uh, le bon Suisse par excellence. Un beau, riche, pas de problème. Quoi. Ok. Euh. Baggy, du coup, vas-y, dis-nous dis tout. Non. Ok, ça marche. <rire> Allez, le guise, du coup, suivant. Bah, le guise, hein, 45 piges, euh, un des plus vieux, je pense avec mes deux autres collègues 45 déjà euh, Ouais ouais euh, AEMO c'est bon non AEMO vas-y euh, Feld, vas-y présente-toi en deux secondes en deux secondes AEMO bah, euh, Bretagne 52 ans c'est moi le plus vieux voilà ah voilà ça fait plaisir est-ce que vous avez des questions pour les héros avant qu'on y aille je vais me présenter quand même vas-y vas-y poulet donc moi c'est Baggy, Baggy S. Salam Jérôme 46 ans j'ai une petite particularité que vous allez entendre sur, sur différents calls ouais parce que si on joue ensemble, il risque de vous faire des calls du genre B, B, Vous allez croire que c'est en B et c'est B, B, en fait. <rire> et là, ça va être compliqué. Ah, donc, euh, donc, voilà. Néanmoins, on est là pour passer un bon moment, euh, mais sur, surtout à vos dépens. On a quand même le bon début d'une bonne blague, quand même, là. Entre un Suisse, un Marseillais, un Breton un qui bague. rentre dans un bar, quoi. Un Beg et un Breton qui rentre dans un bar, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas fait la présentation de, de, du 6 parce qu'il est en 6 sixième. Il est là, Sixième, il est dans le chat. je crois, j'ai vu son pseudo apparaître tout à l'heure Ramène tes fesses Zago Oui tu peux venir Zago Tiens Bonsoir Yo Zago Ouais alors je vais me présenter, je m'appelle Zago Et je suis là pour remplacer s'il y en a un qui claque Eh ben voilà <rire> c'est... On claquera pas. pas, on claquera pas Merci ciao. Zago d'être passé, merci poulet Ciao Zago. ciao voilà, les héros. Euh, du coup, les amis, va falloir euh, faire euh, revoir deux trois petites secondes euh, les bases un petit peu du jeu. Parce que à 20h on a un match, qui fait quoi C'est quoi vos opérateurs Là en ce moment, moi c'est plutôt... depuis un mois je suis très montagne. Ah, ah oui Et qu'est-ce qu'il fait dans l'éventualité où il banne montagne Du coup tu peux en jouer un deuxième ou pas Oui, oui, je oh. suis plus support. Genre... Euh... Vous Sport connaissez Brutcher. les noms des, des, des personnages Putain, je m'en rappelle plus. C'est important pour moi de voir à peu près où on en est. Et là, on a un, un niveau que j'appelle moi être dans la merde en fait. Va falloir qu'on qu qu qu voit le niveau. On a 30 minutes pour le faire. Let's go. Bon, allez, on le défonce, c'est noob. Ils vont pas streamac quand même. Ah, si, je pense. Ils mettent 3 heures à faire leur prépa là. Ils ont renforcé T2. Ah, donf. Donc vous pouvez y, bon, y bon, aller ben, comme dico. des perros. On a un hard -breacher Non, on a pas de hard breacher. Il y a le. Faut tirer, faut tirer à cet endroit là. là. Tire, tire, nano. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Vas tire sur mon ping. Vite, vite, vite, vite. Tire sur le ping. Tire sur le ping. Tire sur le ping. Tire sur le ping. Tire sur le ping. Sur le ping, mec, t'as. Bah oui, bah, j'ai tiré sur le ping. Ah bah, vers le ping, t'as tiré. Ah bah voilà, lui il a tiré sur ta tête. <rire> attends, attends, le Ok, okay t'es un monstre. Euh... Il y en a un qui est a... pilier, si jamais. La attends, attends, attends, ouais. je On je... te donne pas trop, reste là à ta gauche ouais, ouais. là. Je, la route, hein. je vais te. Merde, mon drone va péter là-dessus. Je vais essayer de ne pas le faire péter. Pilar, il y en a peut-être un, euh, Potter, je suis pas sûr. Prends le drone, euh, il y en a un. Nano, nano, prends le drone. Ouais, ok. Il y en a un, SK, rouge, SK, Il y en a escalier, il y en a un escalier, ouais. Ouais, là il est descendu Pilar, ah, il est t as, t as du bouge Pilar. Pas. Il est juste sur 3 là. Ouais. Je, vais, je vais te faire une ligne sur l'escalier, fais gaffe, ça va créer une ligne. Ouais. Sinon, j'ai rien d'autre au moment. Ah, il y, y en a un devant la porte du fridge. Ah, j'envoie Mayana. Toujours un derrière le Pilar. Derrière le Pilar un, un, un Pilar et ouais, ouais, un dans l'highway ah, à la porte, à double porte. Il s'est port. décalé, il est vers le mur euh, à côté du Pilar, bravo. Je ok, tranquille. Il est, il est euh, porte, double porte, high Je way. le flash, je le flash et tu le décales. Je te peux flash. Il a décalé dans la ah, Il est sur ping 3, sur ping 3. Attention ça vient dessus yep, ça vient ça je, dessus Ah c'est MyBad il est venu me pique C'est nul ce call là Ça vient dessus ça vient dessus quoi Ah c'est My Bad okay, alors, Il y en ouais, a un Pilar, Pilar. Ben... Voilà et on va lui mettre la pression lui Il y a Tatschenka il est sur site Sur A Il est low il est low Pilar Balance lui tes grenades alors on va inverser tui. le guise, on passe à gauche. Go, oh, viens on pousse tous les deux. Genre ah, putain il est contact. Euh, il est il est mort, il est mort. Bien joué. Personne qui là. J'ai pas de drone. T'es en train de renforcer le T2 Nano. Dans ton bas, dans ton dos, non Mais c'est pas planté là, c'est planté meeting putain. Il est dans les stairs, je crois. Ah, je suis trop c***. Il a jump à la hatch. Non. Il est dans le blue. Viens, on se barre, viens, viens. T'es où, t'es où non, non, il est non. dans le blue. Il va y chercher, non. désolé. Il est toujours dans le blue. C'est Valkyrie. Il fait gaffe, il a encore son C4, je crois. Vous savez Non. Peut-être qu'il est passé par. Peut-être est ouais, passé il est par, par fridge. Il peut être que là. Ou à droite. Alors avait Oui, il est passé à gauche en fait. Ah bah non. <rire> C'était osé le mute. C'est bien ce qu'ils font là. C'est quelqu'un quelqu peut me droner la tour rouge maintenant Normalement, c'est <rire> clear. Je vois pas la passerelle. Mais normalement, c'est clair. Normalement c'est clear Ok. Ouais, non, je sais pas, j'ai bandit le bruit. Donc. Ah non, non, y'a bandit, y'a bandit tout haut. Ah, ouais, j'ai... Euh, my bad, je l'entends, euh, j'étais pas sûr. Putain. Ok. Récupère ton shield, le guise. Pique pas, pique pas, pique pas. Récupère ton shield. Foule en face 2 là. Hein. Il pousse, hein, il pousse, fais gaffe. Il est mort, il est mort. Je crois qu'il y en a un, top main, fais gaffe, ça va péter euh, quelque chose. Ok. On est bien. Tranquille. Il est où lui À la fenêtre euh, sur 3. Vas-y, vas-y. Non, non, non, non. Go, go, go, go, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, gauche. à gauche, il est là, à gauche. Il est <rire> C'est ça qui est bon Ça, c'est bon, ça J'ai visé les pieds, hein. Pas de neutralité dans ça la ça. Suisse, là. <rire> On veut une Suisse offensive. Pas jump quelque part, je sais pas quoi. Ouais, Skagri. ça jump. Ah, ouais, je suis low HP. Nano, fais-toi oublier, fais-toi oublier. Il est mort. Il y en a toujours un sur ping là, je crois. T'as deux cap coins à la porte, il les a pas cassé. Euh... Il y a un OZA qui veut nous faire chier. Il ah, est mort. Enfin, un monstre. T'as bridge le T2, bridge T2. Vas-y Nano, pousse. On a le push, push, push, on a le push. là. Pousse-le lui. T'es un monstre. C'est ça qu'on veut Nano. Oh là bah. là. C'est propre ça Fallait que je me chauffe un peu. Monty en face de moi, Trophy, sur ping. Il donne les infos à son pote. Ouais, ouais, il sait où on est du coup. Il rotate. Il est Trophy. Il, il a enlevé son shield hein, fais gaffe. Mmh. Il va la se coup, ça pose, Ça pose, ça pose. Il est à, à, à ta gauche, derrière Babi. Faut que tu le tues, lui. Il va prendre sa ligne sur la bridge, euh, nano. Même. Ah non, putain. Il... Ah. il est à ta gauche. Merci, gauche. Merci pour la clé mort qui me donne le call. Et là, la zizou. Et là, on fait comment mmh. oh, Putain, vraiment ah. <rire> le temps. Ouais, ça passe. Ça passe Oui. Ah ouais. Nice. GG, nice. G -G. Je me suis dit, soit je fais ça, soit je fais le glitch. Apparemment, ça passe aussi que c'est Mutation Donc bon. Euh... Uh, Mais je suis dit. Je vais, je vais prendre exemple sur les plus grands. Dégas the North. Bon c'était propre ça Ouais on a fait des petites erreurs euh, après un, manque, un, petit, un, un petit manque d'organisation Mais pour une oui. première c'était pas mal On a bien démarré Mais on était mis un, un peu moins bon en attaque quoi. on s'est un petit peu livré quoi Non mais ouais. il y avait de la logique c'était propre quand même quoi C'était propre Ça laisse présager de, de, de bonnes choses GG les gars en tout cas hein, franchement Ouais, ouais. GG à vous Et aussi à vous, ouais.